Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour cette nouvelle vidéo PS5 avec les comparatifs des jeux. Naughty Dog, les comparatifs au niveau des temps de chargement, on a déjà fait les temps d'installation, vous pouvez les retrouver juste ici là nous sommes bien dans les comparatifs des temps de chargement pour voir un peu si c'est plus efficace sur la PS5 avec le SSD donc il y a déjà la vidéo de The Last of Us Partie 2 qui est disponible juste là, décidément vous avez beaucoup de vidéos à rattraper donc là on va voir l'interface de la console PS5 avec l'application Uncharted 4 et on va mesurer donc les différents temps de chargement donc à nouveau, je le rappelle, nous sommes sur une version rétrocompatible, nous ne sommes pas sur une version next-gen, vous ne perdez pas vos trophées, vous ne perdez pas vos progressions dans le jeu, donc vous n'aurez pas recommencer le jeu à zéro, même si pour un joueur Uncharted, je pense que c'est plus logique de recommencer à zéro, mais donc voilà, mais par contre, il ne faut pas s'attendre non plus à une énorme différence au niveau du jeu, hein, parce qu'on n'est pas dans une version next-gen, on espère que ça arrivera euh, plus tard, mais en tout cas, voilà. en tout cas vous aurez également euh, L'introduction du jeu juste après sur PS5 avec un petit comparatif PS4 Pro de temps en temps. Donc voilà, c'est parti, je vous montre tout de suite l'interface d'Uncharted 4 sur PS5, à quoi ça ressemble, cette petite application qui donc, comme à chaque fois, vous avez donc les différents, les différents trophées que vous avez gagnés, les différentes euh, vidéos populaires autour du jeu, les DLC qui sont disponibles à l'achat, vous avez la fiche du jeu sur le PlayStation Store que vous retrouvez juste ici. Et donc voilà, Et donc on va lancer le jeu et vous allez voir donc, que sur PS4, pour Uncharted 4, il fallait 42 secondes depuis le menu de la console pour arriver au menu du jeu. Sur PS5, nous tombons à 29 secondes, ce qui est quand même déjà mieux. On gagne quand même une, voilà, une quinzaine de secondes, c'est que c'est pas négligeable. Sur le menu du jeu, lorsqu'on voulait lancer une nouvelle partie, il fallait 32 secondes, ce qui est quand même assez rapide. Mais du coup, sur PS5, nous tombons à 25 secondes. Donc là, on est d'accord. La différence n'est pas folle, il faut savoir déjà que les jeux Naughty Dog sont bien optimisés euh, sur les consoles, c'est pour ça qu'on n'a déjà pas beaucoup de temps de chargement. Mais lorsque par contre on revient au menu principal, pour lancer une nouvelle une, une partie qu'on a déjà entamée, pour reprendre notre partie, on devait attendre 55 secondes sur, euh, sur PS4 Pro, alors qu'on tombe à seulement 29 secondes sur ps PS5 donc là autant vous dire que pour reprendre votre partie c'est divisé par deux et là on sent vraiment donc ça fait comme The Last of Us Partie 2 c'est assez, assez significatif le, le, le changement et l'écart que j'ai envie de dire donc voilà c'est vrai que bon c'est des jeux Naughty Dog c'est pas comme des jeux Rockstar où c'est beaucoup plus flagrant on va dire puisque là on avait des jeux en monde ouvert donc on a plus de temps d'attente. là c'est un peu réduit mais on voit quand même que sur PS5 ça va plus vite grâce au SSD donc ça fait plaisir voilà pour cette vidéo, je vous laisse avec donc l'introduction d'Uncharted 4 sur PS5, avec quelques petits comparatifs PS4. Dites-moi dans, enfin dans les commentaires ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez des questions, si j'ai oublié certaines choses. Et puis voilà, sur cela, et ben je vous dis à très vite, bonne fin de vidéo, merci à tous. Pas, pas bon du tout. Accroche-toi. Ah Attends. Ils il nous rattrapent. Oui, je sais, je sais. Ils peuvent les gaz Je te signale que je peux aussi vite que je pose. Hein On est vraiment de... pas les. Oh, bon, je crois l'île Je suis sur droite